Euh, C'est Stéphane Edouard, oh, oui, je sais, j'ai un petit peu l'air d'un con dans cette position. C'est la seule, néanmoins, dans laquelle je parviens à m'enregistrer dans cette chambre d'hôtel exiguë. Alors, une chambre d'hôtel exiguë, pourquoi Car j'entame, enfin, plutôt, j'achève... Un périple en Écosse que je vous ai amplement documenté sur Instagram, Instagram qui sera désormais le plan B où me suivre quand les choses se gâteront, si jamais par malheur elles se gâtaient sur ma chaîne YouTube, loi Avia oblige, et eh bien mon plan B initial était de vous rapatrier sur une, une chaîne YouTube B euh, qui porterait euh, un autre nom comme d'influence, comme par exemple Stéphane-Edouard. Bon, eh bien, on m'a rapporté des membres euh, voilà, de, de, de, de communautés diverses à qui, le, qui, se, qui ont été confrontés à des dénonciations, à des coalitions euh, de, de différents social justice warriors à leur rencontre, et eh bien m'ont dit qu'en fait en réalité YouTube fermait toutes les chaînes donc ça ne servait à rien d'avoir une chaîne plan B donc notre plan B désormais ça sera Instagram hein. ça ne sert à rien de me suivre sur Stéphane-Edouard plan B abonnez-vous déjà d'ores et maintenant à ma, à mon compte Instagram d'abord il n'y a pas de, de redites, vous ne retrouverez pas les contenus en double et en plus, euh, quand, si jamais l'orage éclatait, c'est là-bas que nous serions à l'abri pour le moment euh, donc je vous disais road trip euh, ce n'est pas pour, euh, pour rien que je m'efforce là en cette fin de journée de vous faire la vidéo maintenant c'est pour partager le fruit d'une réflexion pour soumettre plutôt à votre sagacité, euh, parce que en fait je souhaite en, en faire une discussion plus qu'une qu leçon, euh, soumettre à votre sagacité, l'observation que je me fais à chaque road trip, à chaque voyage de la sorte, c'est euh, où sont les célibataires, où sont les gens seuls qui voyagent à l'unité. Euh, deux choses deux petits euh, préambules donc, à cette discussion que nous allons avoir euh, par la vidéo et le commentaire, notamment vous, enfin moi, par la vidéo et vous, par les commentaires ci-dessous. Ces deux préambules sont les suivants. Petit un, euh, croyez-le ou pas, euh, les discussions sur les voyages ne sont pas l'objet d'une démonstration de valeur de la part de celui qui les lance. Je remarque que sur Internet, en général, quand quelqu'un évoque un, des vacances, un voyage, euh, c'est tout de suite pris comme une, comme une... par certains, pas par tous, mais par certains, comme une... une façon très vulgaire de démontrer de la valeur, sachez que si mon business plan remonte, euh, reposait sur la démonstration de valeur, ce qui n'est évidemment pas le cas, euh, je m'y prendrais autrement, voilà, je ne jouerai pas sur les mêmes euh, vecteurs de la psychologie humaine, psychologie que je connais un petit peu parce que c'est mon métier, si je voulais démontrer de la valeur à l'instar d'autres blogueurs, vlogueurs et experts divers, je sais comment je ferai et je ne ferai pas comme ça. Donc telle n'est pas mon intention. Et secondo, euh, je ne vous livre là pas le fruit d'une réflexion théorique, pragmatique, euh, cohérente et acharnée, mais c'est plutôt quelque chose qui me revient systématiquement et dont j'ai envie de me délivrer. Et la nuance est de taille, car évidemment il ne faut pas prendre le fruit d'une observation comme ça, euh, un peu, un peu, j'allais dire, un peu passive. Euh, comme on prend le fruit d'une recherche euh, analytique. Hein, je, je, ce que je vous dis là n'est pas sorti de, de, de journée de préparation de séminaire. C'est comme dirait Robert Musil dans L'homme sans qualité. C'est quand la, la réalité cherche le chercheur plus que le, quand la vérité s'impose au chercheur plutôt que le chercheur cherche la vérité. Hein dans cette très belle phrase, où il nous dit d'ailleurs mieux, mieux que moi, enfin mieux que ma mémoire, nous vous le retranscrit, il dit le, le, le chercheur n'est pas tant un type qui, qui cherche des morceaux de vérité qu'un type auquel la, la vérité s'impose en le poursuivant un petit peu, un petit peu partout. Eh bien moi cette vérité qui s'impose en me poursuivant dans chacun de mes voyages en solo, je ne pars pas toujours en solo, les mots ont un sens, j'ai dit chacun de mes voyages en solo, pas tous mes voyages sont en solo. Nous étions euh, le mois dernier euh, 8 dans mes dernières, dans mon dernier euh, séjour euh, en Italie. Euh, J'étais Auparavant, nous étions nous étions deux, 3 euh, dans, dans un, dans un week-end euh, chez des amis en Tunisie. Je ne pars pas toujours seul, mais je pars au moins une fois par an seul dans une région que je souhaite euh, parcourir, connaître de fond en comble, ça se fait en voiture, hein. on ne connaît pas une région en train ou en avion en restant coincé dans, dans, dans les centres-villes, d'où la notion de road trip, je le fais en général avec peu d'organisation, j'aime bien réserver la dernière minute car c'est ce qui va générer tout un tas de surprises, toute une suite de surprises qui vous pousseront à vous sortir de votre zone de confort et, de, et des lieux que vous, que, vous, que vous côtoyez habituellement. Et, euh, je sais plus ce que je vous disais, et donc, euh, Roadtrip qui m'amène systématiquement à la même conclusion, quels que soient les endroits que je fréquente, donc, que ce soit les, les, euh, les brasseries ou déjeuner, que ce soit les hôtels ou dîner, les maisons d'hôtes, les bnb avec ou sans le air devant, euh, les hôtels avec euh, de, de pas d'étoiles à quatre étoiles, les même, même puisque j'ai dormi dans un, dans un, dans, un dorm, dans un dortoir au le dortoir du bunker du phare de, du cap Rath, de Cape Rath, à l'extrémité à la pointe nord-ouest de, de, de l'Écosse et eh bien le constat, s'impose à chaque fois, il n'y a personne, personne n'est seul, quoi. Tout le monde est en groupe, tout le monde est en couple. Alors, j'ai rencontré des gens merveilleux, j'ai eu des discussions euh, longues et sincères et passionnantes avec un couple de Français à Képloif, avec un couple d'Australiens de, de, qui tiennent une maison d'hôte à... Vers Dingwall, TroutQuest sur la côte Est, avec euh, de nombreuses personnes dans les, dans les, dans les, dans les pubs, dans les guinguettes, dans les échoppes, e dans les tavernes. <rire> euh, J'aime bien le vocabulaire un peu suranné pour désigner tous les endroits de, de, sociabil, de socialisation, mais à, à part quelques locaux, à part, je vais vous dire, un, j'ai croisé un homme seul, je suis en, en vadrouille, en périple. En vacances, d'ailleurs à la fin de cette phrase, c'est de moi penser à m'arrêter sur le sens du mot vacances, j'ai croisé un homme vraiment seul, il était à vélo sur la route sous la pluie, et je lui ai proposé, un, de, de, comme l'agence la, de location de voiture m'a filé les clés d'un break, donc j'avais de la place à l'arrière, je lui ai proposé de mettre son vélo et de quand même de le de l'emmener au sec, ce qu'il a décliné, euh, il avait l'orgueil de vouloir euh, terminer sa, sa boucle, mais à part ce monsieur d'une soixantaine d'années seul, personne n'est seul, enfin je veux dire absolument, euh, absolument personne n'est à l'unité, tout le monde va par, par paire ou par, euh, par double paire ou en trio. Alors euh, la pause que je vous proposais de faire sur le mot vacances, c'est de se rappeler comme disait Moravia dans, dans le début de Vacances à Rome, je crois, que les vacances été étymologiquement pas seulement le synonyme de congé payé. Les vacances, ça veut surtout et avant tout dire disponibilité. Les vacances viennent de la vacance. La vacance, ça vient de... Euh, c'est la même racine que vacuité, c'est-à-dire le vide, l'état de vide et par alternance euh, dialectique, le plein que l'on attend quand on est en vacances, c'est que l'on est disponible, on est en état de disponibilité à une, à une rencontre, à un enrichissement, hein, pas l'enrichissement culturel des chances pour la France via les bateaux des ONG, suivez, c'est pas la même chose. Non, quand je suis en vacances, c'est-à-dire que je, je, je, je fais la place... À, au, au, à, des, à des rencontres impromptues, à des discussions inattendues comme avec ce monsieur de 60 ans euh, qui, qui, qui faisait son tour d'Écosse en, en vélo, comme avec ce couple de marcheurs, euh, avec ce couple de marcheurs rencontrés, donc je vous le disais au phare dont la, la, la femme était, euh, dont lui était faisait un peu comme moi d'ailleurs une, une forme de conseil. Et dont elle était euh, philosophe en entreprise. Bref, la, la, est la vacance et le moment, les vacances sont le moment où faire preuve d'une disponibilité, disponibilité à la rencontre, peut-être, et d'une curiosité envers l'autre supérieure à ce qu'elle naît habituellement, à fortiori pour un citadin. Ville, euh, la ville, c'est la solitude peuplée, comme disait Camus, donc la solitude, dans la solitude peuplée, finalement, le peuple. Le dispute à la solitude et la sensation de peuple, donc de renouvellement permanent, fait qu'on passe beaucoup moins de temps, on investit beaucoup moins de temps sur une rencontre potentielle, on est beaucoup moins surpris, on, se, on, on ne s'étonne de rien. En ville, il faudrait vraiment que quelqu'un arrive à, à déguiser en crocodile d'Andy pour qu'on qu qu s'y attarde, et encore on, on ne lui accorderait que, que, que, que quelques secondes d'attention, que quelques minutes d'attention, tandis que dans des, je dire à la campagne, enfin sans, sans que ce soit péjoratif, dans, dans, dans, dans le monde rural. Et croyez-moi, quand vous parcourez l'Écosse en voiture de, de la ruralité, vous envoyez, et de la belle, euh, eh bien, euh, voilà, il suffit d'arriver dans un, dans un troquet le soir. Euh, de, de se garer devant, euh, d'être de, de, de, voilà, bien habillé, d'être un, un petit peu élégant, d'être sympa, de dire bonjour à tout le monde avec un sourire, et je vous assure que les gens enfin, viennent, viennent spontanément, pas tous, mais euh, un, deux, et puis euh, vous avez quelques, quelques regards plus ou moins invitants, les gens s'interrogent sur les motivations de votre, sur votre parcours, sur, sur, sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites là... Euh, euh, donc, plus, donc, deux remarques sur lesquelles j'aimerais qu'on qu échange ensemble. Premièrement, est-ce que vous partagez mon... mon... C'est même pas une analyse, hein, je vous le disais, c'est une vérité qui s'impose que vous ne rencontrez finalement quasiment dans vos, dans vos voyages, dans vos séjours, quasiment personne de seul, alors que tout le monde vous explique à longueur de, de, de temps. C'est d'ailleurs une des questions de mon test masculin-féminin. Euh, oui, je pars en vacances tout seul, ça m'arrive très souvent, bien entendu. Moi, je, je rencontre jamais ces gens qui, qui, qui soi-disant... Euh, euh, voyage seul, je ne les vois jamais. À l'aéroport, quand on croise quelqu'un de seul ou quand on a quelqu'un de seul à côté de soi, par hasard dans l'avion ou dans le train, il va rejoindre son, son ami ou où elle, où elle, où elle rentre de, de, de, de chez ses amis. Le, on est, les gens ne sont quasiment jamais seuls en boucle du début à la fin des vacances. Euh, Partagez-vous cette observation ou pas, moi j'en suis à 99,9999%. Les exceptions se comptent peut-être en 10 ans sur les doigts d'une main. A fortiori en Europe, hein, paradoxalement, j'ai presque plus rencontré de gens seuls dans des pays euh, dits exotiques ou dans l'autre dans l'hémisphère opposé à celui dans lequel on réside. Et ma, et ma deuxième, et ma deuxième euh, remarque, enfin ma deuxième question, à la suite de ma réflexion, c'est pourquoi C'est à la limite, euh, où, que, font, que, que, font les, que font les célibataires Ils sont 50% en ville, ils sont 30 à 35% dans, la, dans, dans, dans le monde rural. Euh, ils sont où en fait ces gens c'est-à-dire que normalement, dans n'importe quel café, n'importe quel troquet, n'importe quelle activité, n'importe quel, quel hôtel, n'importe quelle guinguette, n'importe quel camping, ben il devrait y avoir euh, près des, Enfin, il devrait y avoir au moins 30 à 35. Une personne sur trois devrait, devrait être venue seule, devrait être en train de bouquiner, devrait être en train de. C'est pas le cas, ça, ça n'est jamais le cas, c'est l'exception. Donc en fait, que font ces gens Alors vous allez me dire, ils partent avec leurs amis, mais les amis ne sont pas toujours motivés. C'est pas vrai, les amis ne sont pas toujours intéressés par les destinations qui, qui, qui vous intéressent. L'Écosse, par exemple, pour revenir à mon, ma petite, ma petite modeste personne, euh, l'Écosse a intéressé un pote, pas tous, hein, parce qu'il euh, faut déjà convaincre les gens d'aller dans le froid et la pluie en plein été, c'est pas un réflexe euh, spontané pour un pays latin, et qui plus est, bah le pote que ça intéressait, il est marié, il est papa, et il m'a dit, moi, ça sera peut-être en septembre-octobre, et ça sera une semaine maximum. Et une semaine maximum pour faire les 2000, euh, les quasiment 2000 kilomètres, euh, les 1800 miles, ont plus de 2000 kilomètres, que je viens de, de, de, de, de réaliser, donc qui est, c'est pas possible, enfin, ça ferait... Euh, le, le voyage serait bâclé, ça serait, ça serait une espèce de, de, de course, ça serait un circuit et donc, bah, donc du coup j'y suis allé seul par, par, par assertivité, par volonté parce que c'est une, une région qui me manquait depuis 8 ans mon, de, mon dernier séjour ici remontait à 8 ou 9 ans donc si vous n'avez jamais si vous ne ressentez jamais la sensation, le besoin, la nécessité de vous rendre dans une région qui diffère de celle de votre plus grand groupe d'amis alors c'est que vous, vous n'avez aucune assertivité, aucune, euh, aucune volonté, aucun, aucun goût, vous n'avez aucune euh, pulsion, aucun attachement, aucun intérêt pour, pour, pour, une, pour une région, pour un pays, pour un coin du monde. Mmh. Ou si, ou alors, si vous l'avez, cette pulsion, eh bien, euh, vous vous verrez, vous serez très rapidement confronté au fait que vous n'aurez pas toujours, euh, notamment quand vous arrivez sur des tranches d'âge où les gens sont... sont, sont, sont où les gens euh, ont des enfants, euh, vous n'aurez pas toujours euh, le, le, des gens qui ont le, la, la, la disponibilité, euh, les moyens économiques, le temps, et dans ces, ce, ces cas-là, vous faites quoi Ils sont où, en fait, euh, les, les gens seuls Voilà, c'est ça ma deuxième, ma deuxième question. Bah, L'hypothèse la plus réaliste et la plus tragique à la, à la fois, c'est qu'ils sont, euh, bah, sont chez eux, en fait. Ils sont chez eux, ils attendent. Et donc, euh, comme le dit le proverbe, euh, bah, c'est pas parce que les gens c'est pas parce que les gens sont seuls qu'ils ne font rien c'est parce qu'ils qu ne, ne font rien qu'ils qu sont seuls en fait donc quand vous me demanderez car c'est peut-être la question qui m'est revenue qui m'a été finalement le posé le plus, le plus grand nombre de fois depuis, depuis, depuis l'origine de cet intérêt que je porte au, à la cause des, des, des relations hommes-femmes, à la psychologie du, du, du rapport humain, qui est toujours... C'est presque même une, plus une question de femmes, ce sont les femmes qui me demandent où sont les hommes, où sont les hommes seuls. Les hommes ne me demandent pas où sont les femmes, ils savent très bien où elles sont, il me demandent à quoi elles sont sensibles, comment, comment, comment elles fonctionnent. Euh, les femmes me demandent d'abord, avant de savoir comment fonctionnent les hommes, car elles, plus ou moins une fille qui a du F inconsciemment le sait, euh, elle me demande d'abord où ils sont. Ben, J'ai envie de te dire, cocotte, euh, si tu avais l'initiative de parcourir un pays, même sans aller jusqu'au bout du monde, et dans des pays euh, objectivement jugés dangereux. Tu restes en Europe, il hein, n'y a, a pas de pays objectivement jugé dans... Enfin, à part vraiment à aller chercher dans des quartiers euh, particulièrement cosmopolites ou particulièrement euh, gangrénés euh, par des dealers ou par que sais-je. Tu peux euh, parcourir un pays européen ou la euh, partiellement ou entièrement euh, si tu euh, enfin, si t'es bien habillée, si es élégante si en plus euh, enfin, tu, tu, tu, tu susciteras euh, naturellement la curiosité des gens qui t'accueillent encore une fois dans les maisons d'autres, dans, dans, dans les hôtels et tu nourras, euh, mais sur une semaine peut-être 8 ou 10 ou 12 ou 15 contacts, alors certes ce ne sera pas forcément des locaux, ce sera peut-être des gens que tu ne reverras jamais, ou peut-être 1 sur 10, ou euh, tu maintiendras peut-être un contact avec 1 ou 2 sur 10 maximum, mais en fait je ne comprends pas ce qui t'en empêche. C'est. Cette. Cette. Cette empêche. Je suis déconcentré, pardon, par quelqu'un qui parle fort derrière la porte. Euh... Bon, ben voilà, ça m'obligera à conclure rapidement. Mes deux questions, je vous les ai posées. Euh, merci à la perturbatrice de m'avoir euh, pense, fait penser à conclure, vous le dites ci-dessous et euh, comme je, on me fait remarquer que je ne l'ai pas euh, rappelé récemment, si mes vidéos vous apportent soit un sourire, soit une réflexion intéressante, euh, vous les remerciez avec un pouce. Si vous détestez moi-même ou mes vidéos ou que sais-je, vous mettez un pouce vers le bas. Soyez bien sûr, quand vous mettez un pouce vers le bas, d'appuyer deux fois hein, pour, bien ça, pour bien que ça le prenne. Et si vous partagez euh, mon intérêt pour les relations de femmes, eh c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Voilà, il me semble maintenant vous avoir tout dit. A vous de jouer